Salut les boys, c'est Winman. Content de vous voir aujourd'hui. Vidéo numéro 168. Euh, je veux remercier Marc-André. Ça va être son troisième produit que j'essaye euh, le Purple Haze. Marc-André a sa chaîne YouTube le Grow Show. G-R-O-W-Show. Euh, C'est lui qui fait pousser son cannabis, euh, ça fait déjà deux que j'ai essayé de Marc André, euh, le Amnesia et le Cheese. Et puis là, pour vraiment savoir lequel que j'aime mieux, j'ai roulé ici un Amnesia, un Cheese et ici j'ai le Purple Ace. Euh, Il y en a un des deux que j'aime le plus, mais avec vous, je vais vous dire lequel. Et euh, voici le Purple Ace. Qu'est-ce que c'est Purple Ace? J'ai été voir rapidement sur les fleas. Euh, Ben C'est le cannabis à Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, le musicien euh, très, très, très connu, qui était très habile avec sa guitare. Ben, Jimi Hendrix, il fumait du Purple Ace. On roule ça ensemble. Troisième cannabis de Marc-André. Qui a sa chaîne YouTube? Le Grow Show. Bro, man, moi, c'est ça que j'aime plus. C'est ça que j'aime le plus. Tu m'avais dit que ce serait la ronde que j'aimerais le moins. Euh, Marc-André puis moi, on avait fumé un joint ensemble. Euh, quand on s'est rencontrés. Puis c'était ça que c'était un joint qui avait mélangé les trois variétés dedans. Et puis c'est vraiment ce goût-là que j'avais aimé. Euh, c'est pas le goût... C'est quoi? C'est Purple haze Purple haze c'est pas le mais ben, c'est pas. C'est le purple. C'est vraiment purple, pas à peu près. Euh, méchant échantillon. Merci pour l'échantillon, Marc-André. Beaucoup de trichomes. Beaucoup de trichomes. Euh, Il ressemble un peu au look du cheese. Dans le sens. Je sais pas si c'est le séchage ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de tricônes. L'arôme, l'odeur est vraiment euh, prononcé pour euh, le fruité. Le berry, je trouve, le bleuet. Vraiment, vraiment. On va euh, goûter à ça. On va se un joint de Purple Haze. La variété de Jimi Hendrix. Variété qui a été fait pousser par Marc-André. Donc, on va... J'ai un contenant ici, je vais pouvoir mettre ça de côté, les deux autres morceaux. Mais d'après moi, euh, ça va être vraiment le purple, le... oups il ne faut pas que ça tombe ça. Ça va être le purple A's, d'après moi, que je vais aimer mieux. Dans le cheese puis le Amnesia, euh, quand on regarde sur le site de Leafly, il a vraiment été modifié le site internet, allez voir ça, L-E-A, F-L-Y, euh, le plus populaire, je ne sais pas si c'est le meilleur, J'ai pas vraiment fait de recherche, c'est le plus populaire des sites pour retrouver euh, différentes variétés de cannabis, allez voir ça, euh, ça appartient à Tilray, euh, cette compagnie-là, Tilray, vous la connaissez très bien, euh, c'est eux qui font Park. Et puis, si vous ne savez pas c'est quoi iPark, eh bien, c'est Grill. C'est... Euh, c'est du bon. Du bon select. Donc, c'est à eux autres qui appartiennent à de cet Internet de Leafly, Leafly. Donc, est-ce qu'ils donnent plus d'importance à leur propre cannabis? Est-ce que les mauvais commentaires faits à leur cannabis sont enlevés, peut-être, peut-être. Mais pour des variétés neutres, comme euh, le Purple Ace qui n'a pas aucun cannabis comme ça euh, à la SQDC, d'après moi, là, euh, sont vraiment neutres dans les euh, commentaires. OK, restez avec moi. Là, j'ai deux écrans. Ça s'améliore mes affaires, les boys. Parfait. Il y avait aussi euh, du bon, du bon Select, Grell, et puis il y avait aussi euh, la Batch, hein, leurs produits mélangés, I Park, I Park, Tillery, Tillery, c'est eux qui ont le site internet, Leafly. Alright, on va tout de suite commencer avec euh, le Purple Ace, la troisième variété de Marc-André. Merci pour ta générosité, vraiment très apprécié. Euh, ça contribue à ma chaîne, ça me peut économiser un peu d'argent. Ça coûte vraiment euh, assez cher, là, tout ce cannabis-là. On ne peut pas se le cacher. Alright, we'll on est avec nous autres. Vous êtes avec moi, je veux dire. Je suis avec vous autres. Ça sent très bon. Fruité, fruité. Moi, man, euh, je trouve pas ça so so si pire que ça, ton Purple Ace, C'est un Sativa. Je pense que Aze A's, c'est associé à Sativa. Écrivez-moi écrivez dans les commentaires si je me trompe. Purple Ace, Purple Ace. Jimmy Hendrix était créatif sûrement là, en fumant ça. Ça se voit, ça fait penser, ça fait réfléchir. Ça, ça nous endort un peu moins. Hein. Mon joint est un peu trop slack. Un peu, il n'était pas assez serré. C'est un fil ici, là. Euh, il était pas assez serré, donc.. Euh, il a brûlé très, très rapidement. J'ai mal roulé mon joint. Le Purple Ace, hey, c'est mon meilleur de tes trois, man. C'est le meilleur de, mes, de tes 3 variétés. Il bosse peut-être un peu moins. Malgré qu'il y avait beaucoup de tricônes. <coughs> il bosse peut-être un peu moins. Mais, euh, je fumerais ça euh, plus, plus que les deux autres. Là. Les autres, peut-être que je me tombe, tannerais un peu. Là. Vraiment, on s'est un peu trompé dans nos arômes ici. Vraiment, tu étais convaincu, Marc-André, que ce serait le cannabis que j'aimerais le moins. Donc, euh, le premier, c'est vraiment Purple Ace. Purple Ace, pour le goût. Euh, le look, beaucoup de trichomes, euh, vraiment, c'est très bien, mais peut-être ton séchage, je sais pas. Je sais pas, euh, Winman ne peut pas pousser de cannabis. Winman euh, n'a pas les, les, les, les capacités de faire pousser le cannabis, mais je suis capable de le reconnaître. J'en ai vu beaucoup de cannabis, je suis capable de les différencier. Euh, Ce n'est pas un beau look, mais c'est mon meilleur, c'est mon meilleur. Bon, je vais mettre le Purple Ace de côté. Il me reste 2-3 pas. Faut me mettre ça de côté. On va le finir, finalement, à la place de le mettre de côté. Puis ici, j'ai le Cheese, le Amnesia, les deux variétés que Marc-André fait pousser. Fais penser au Bayou, ton Purple Ace. pas c'est pas un commentaire négatif là je pense que le le purple berry je pense de exo à 19 sans m'a ça c'est bon juste faire ma petite recherche là. le purple berry oui à 19 euh, pour le prix là moi je prendrais plus le purple berry que le bayou D'après moi, c'est vraiment similaire. Bon, ben, on, on, on s'est vraiment trompé dans nos arômes. J'aime beaucoup plus celui-là. Bon. Numéro 1, Purple Haze. Numéro 2, d'après moi, c'est le cheese. Il goûte pas du tout, du tout comme le cannabis de la SQDC. Le. Balmoral, hein. Le balmoral, c'est du UK cheese. Balmoral, un produit de Tweed, Canopy. Non, je ne pas ça au complet, les boys. Le repas, on ne va pas respirer le début, là. C'est un petit bout de papier, là, hein, qu'on twist. Ça goûte vraiment plus de papier. C'est pas agréable. Ton cheese, il est sucré. Il est vraiment sucré. Puis quand on y va avec le... Amnésia... Je l'aime moins, mais je peux comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent l'aimer. Puis je trouve que le j'ai regardé sur le site de Leafly, le site que je parlais tantôt. Donc on va sur le site de Leafly maintenant. Euh, on va euh, Explore. En plein milieu, c'est écrit Explore. On clique dessus. Et puis après ça, c'est écrit Try it now. A new way to find cannabis. Une nouvelle façon de trouver du cannabis. Try it now, tu cliques là-dessus. Et puis là, tu peux faire tes recherches par terpène. Tu demandes à l'IFLI, tu cliques sur Add Terpène. En bas à droite, il y a un plus. Tu cliques sur le plus. Puis là, tu choisis ta terpène. Ici, là, il en ont mis 8. 8 terpènes. Euh, je pense qu'il y en a vraiment à peu près une centaine de terpènes. Là. Ça finit plus. Ils ont, regroupé, ils ont regroupé les huit terpènes les plus importantes et puis ils les décrivent un peu là. Euh, comme le myrcène, ils, ils disent que c'est la terpène la plus populaire qu'on retrouve dans la plupart des cannabis. Euh, le cariophyllène, vous savez, le cariophyllène, c'est celui qui représente le poivré, euh, le épicé. Ici, ils disent que ça peut avoir, il, il donne un commentaire. Je pensais qu'il décrivait un peu plus la variété. Comme le, la, Il dit seulement une phrase par, euh, par euh, terpène. Je pensais qu'il la décrivait un petit peu plus. J'arrive, j'arrive. Donc le myrcène, c'est la terpène qui est la plus répandue dans la plupart des cannabis. Cariophyllène, c'est le petit goût poivré. Euh, il dit ici que ça donne un, une, euh, une caractéristique, c'est euh, ça a des bénéfiques anti-inflammatoires. Limonène, en parenthèse, citrus, euh, ça enlève l'anxiété et le stress. Ici, un autre qu'on a connu un petit peu moins à Winman, terpinolène, ça, ça c'est de considérer le fruité. Euh, il explique que c'est dans les pommes, le lilas, puis dans les noisettes, je crois. Pinène, c'est le sapin, le pain, le boisé. Le pinène, on trouve ça dans l'épice, le romarin, et euh, dans d'autres herbes. Humulène, là, je suis en train de me tromper, là à là, je vous avais dit que terpinolène, je vais juste pas me tromper, je suis en train de me tromper, non, non, tout va bien, tout va bien, je, ça va bien que mon anglais, ça va bien avec mon anglais, je vous ai pas induit en erreur, je vous ai pas induit en erreur, ça va bien. Parfait. On continue. Le humulène, c'est euh, retrouvé dans le houblon. Euh, ça aussi, là, ça a des euh, bénéfices. Bénéfiques, je n'ai pas besoin de m'exprimer. Anti-inflammatoires. Et puis là, on arrive à deux euh, terpènes que j'aime un peu moins. Je crois bien. C'est euh, le linalol. Pourtant, c'est floral. Je sais pas si on ça dans le pink couche. Euh, on trouve ça dans la lavande. Euh, et puis ça donne, euh, ça promue la relaxation. Et le Ocimène, ça c'est un autre terpène Ocimène. On trouve ça dans les parfums. Donc je ne sais pas des fois quand j'ai du cannabis comme le Amnésia, Je pense qu'à l'intérieur de ça, il y a la terpène Ocimène et l'inalol. Euh, L'inalol ou Simen. Je ne sais pas si ça, là. On va aller voir ça tout de suite. Euh, Amnésia. Un petit peu de misère avec cite le de leafly. On va l'avoir. On va l'avoir. Ça Ça revient. On l'a pas, on l'a pas, on l'a. Bon, amnésia, Moi, je pense qu'il y aurait. J'avais dit linalol puis aussi Ils disent aussi aussi Donc c'est aussi Ils disent aussi terpinolène et cariophyllène. Ok Mais euh, si on regarde dans ma vidéo d'Amnésia, je pense que je dis qu'il y a plusieurs goûts à cela. Hein? Mais je vais juste te décrire le goût que j'aimais pas. Puis c'est aussi même. C'est ça. D'après moi, j'avais dit dans ma vidéo que c'était fruité, <coughs>, puis un goût que j'aime pas. Je serais curieux d'aller voir ma vidéo de Amnesia. Euh... C'est fruité, puis euh... au ciment. Puis au ciment. Pourquoi je te dis ça C'est l'affaire de parfum, l'affaire que j'aime pas. Tu comprends, tu donc, euh, je ne sais pas si tu t'es trompé, pas à peu près. Euh, tu avais dit « cheese » en premier, puis tu avais dit euh, le « purple Haze en dernier. Mais le « purple Haze est en premier, le « cheese » est en deuxième, puis le « Amnesia est en troisième. Désolé, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui pourraient aimer ton « cannabis amnésia euh, ». Tes trois « cannabis » ont été très bien « flochés. Euh, les racines, là, euh, ils n'ont pas eu d'engrais. Ça n'a pas brûlé la bouche. Euh, félicitations Marc-André. Euh, le look est peut-être pas euh, super beau. Je pensais que peut-être quand j'y avais vu le cheese, je me suis dit peut-être que c'était la variété qui donnait ce look-là. Mais euh, le amnesia est similaire au look. Euh, Excusez-moi, le Purple Haze est similaire à ton cheese pour le look. Par contre, vraiment beaucoup de tricons quand on regarde la loupe, vraiment beaucoup de tricônes. Mais comme je te dis, je ne sais pas si c'est le séchage. Je ne connais pas ça. Félicitations Marc-André. Merci à tout le monde de me donner un pouce. Merci pour les dons. Vraiment, vraiment un gros merci. Allez voir ma page Instagram. Je commence à faire une page TikTok. J'ai mis. Quand je fais une vidéo sur TikTok, je l'envoie sur Instagram. Euh, cliquez sur ma story dans Instagram, dans oui, dans Indicaman. Merci d'avoir acheté mes t-shirts. J'ai terminé euh, le t-shirt euh, cheese. J'ai terminé euh, le t-shirt. Bon, j'ai terminé mon briquet, mon lighter. J'ai terminé pour le t-shirt quoi? Tu mis du tabac dans ton joint, des calices. Il euh, y a 24, 24 exemplaires qui ont été vendus. J'en ai gardé un, j'en ai vendu 23. Un gros merci à tout le monde. Il euh, n'y en aura plus de ce t-shirt-là. Euh, C'est fini. Donc, euh, ceux qui n'ont un, vous êtes bien chanceux. Merci à tout le monde. Surtout le monde de Grimbé. Je pense qu'il y en a 4 là-bas de 4 personnes différentes. Vraiment, c'est incroyable. Gramby, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous aimez Winman? Euh, J'ai un deuxième T-shirt qui est à vendre. Euh, regardez le lien en bas. C'est le Blue Dream 22%. Euh, c'est écrit ici en bleu. T-shirt noir. Et puis en arrière, la phrase est différente. Ça va être écrit euh, « J'attends le facteur euh, ». On a brisé la glace. J'ai déjà vendu un T-shirt. Et puis euh, cet exemplaire-là, il va seulement en avoir 12%. Seulement 12. Un de vendu. Un pour moi. Il en reste 10. Euh, allez voir sur le site. Je suis vraiment, vraiment content. Et puis, aussitôt que les ventes de ce t-shirt-là vont avancer, il y en a seulement 10 qui restent. Seulement 10. Puis, ça a été quand même un petit peu lent à, avant de vendre ce t-shirt-là. Donc, il va seulement rester 10. Il va en avoir un troisième qui s'en vient. Euh, je ne vous dirai pas c'est quoi. Euh, je vais le faire un petit peu en secret. Et puis, euh, j'ai déjà mon idée là, pour le troisième t-shirt. Ça a été une de vos euh, un petit peu une de vos euh, suggestions qui a été un petit peu modifiée. Euh, merci à toute la gang. Donnez-moi un pouce. Puis il y a une autre vidéo qui s'en vient très bientôt. Ciao!